d d d d d Et salut à tous les amis, c'est Gabriel. On se retrouve pour cette petite vidéo annonce donc euh, Gabriel part en vacances. Donc euh, c'est-à-dire que voilà. Alors, je vous dis de suite, je pars pas réellement en vacances, mais j'ai décidé de profiter des vacances scolaires pour éviter de pardon, excusez-moi. Voilà, donc, je vais profiter de ces vacances-là pour ne pas euh, mettre de vidéos sur ma chaîne donc jusqu'à la fin des vacances. Euh, pourquoi Parce que c'est euh... j'ai pas mal de trucs à faire en ce moment. Donc euh, déjà de une et de deux, c'est euh, comment vous dire euh... Comment vous dire je, je suis en train de tourner pas mal d'épisodes que je euh, de, sur Pokémon version donc euh, Emerald plus et Pokémon version je vais essayer de tourner sur euh, Pokémon version Emerald euh, feuille, comme l'a fait Hendrix. Mais aussi parce que je vais, euh, je vais un peu trier un peu toutes les cartes, euh, voilà. Et euh, je vous prépare donc, de belles petites vidéos pour, pour la fin des vacances. Donc euh, je ne vous oublie pas, hein, euh, j'ai décidé de prendre des vacances c'est parce que je suis un, en ce moment je suis un peu étouffé. Parce qu'il y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal de choses à prévoir, il y a pas mal de choses à, à envoyer. Donc j'ai décidé de... de prendre un peu de temps pour moi là, jusqu'à la fin des vacances scolaires. Donc je m'en excuse. Euh, mais je ne vous oublie pas, je, enfin, voilà, je tiens... je, Enfin voilà, j'ai besoin de respirer en gros. Donc voilà. Donc sur ce les amis, donc, je vais vous laisser hein, Je vais vous dire à plus donc, euh, à, donc les prochaines vidéos Se feront après les vacances scolaires Donc euh, là on a commencé euh, Vendredi soir Donc ça veut dire pas avant lundi prochain voilà. Donc euh, je lancerai des nouvelles vidéos euh, Pas avant lundi prochain et ciao tout le monde Et bien sûr euh, pour, les, pour les échanges Je ne vous, vous oublie pas non plus Allez ciao